Alors, en attendant de te retrouver pour cette conférence en ligne sur la roue de médecine j'avais envie de te dire quelque chose déjà. Je ne sais pas si tu le sais, mais Medhiwiwin -oui en algonquin, donc les algonquins sont une nation amérindienne, nous on dit tribu, eux ils disent nation, euh, désignent par ce mot Mediwiwin -oui la force ou la puissance. C'est juste un terme tout à fait bien choisi, à mon avis, pour désigner la roue de médecine qui, bien entendu, est un chemin de guérison personnel, spirituel, émotionnel, mais qui est aussi un outil pour euh, connecter sa force et sa puissance, j'ai envie de dire, en douceur. On en reparle lors de la conférence en ligne. Bonne journée à toi.